C'est en, en ligne Bonjour, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Benjamin et je travaille chez Klaxoon et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui nous sommes là en tant que sponsor de la FUBD 2021. Et surtout pourquoi Klaxoon MPHP. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne pas, qui ne connaîtraient pas, je vais vous expliquer un peu qui nous sommes et ce que nous avons fait. Je sais que vous êtes là pour les conférences tech, et pas forcément pour les conférences marketing, alors je vais tâcher d'être bref sur ce sujet. Il faut savoir que Klaxoon existe depuis 2015, et a des millions d'utilisateurs à travers le monde, dans plus de 120 pays, pour tout type d'entreprise. Il faut savoir également que nous avons reçu de nombreux prix internationaux, dont des CES Innovation Awards. Et nous sommes également très intégrés avec nos partenaires, par exemple, vous pouvez nous retrouver sur Teams. Alors concrètement, que fait Klaxoon bah, Klaxoon, c'est une suite d'outils collaboratifs qui sert à faire travailler vos équipes de meilleure manière, de façon synchronisée, que ce soit au bureau ou à distance. Ça vous permet de travailler efficacement et c'est très important en ce moment. Et quel que soit le sujet finalement ou quelle que soit la taille de votre équipe, Klaxoon a une solution pour vous. Nous nous appuyons sur les méthodes éprouvées, telles que le management visuel et les méthodes agiles, pour vous aider à travailler en équipe, toujours mieux. L'information est accessible partout. Elle est visuelle, ça vous permet de mieux faire participer les personnes dans vos équipes et avoir un meilleur engagement. Nous avons notamment créé Board, qui permet de travailler de façon illimitée sur un board euh, complètement ouvert et de partager et d'organiser vos idées de façon visuelle. C'est un outil très simple d'accès, avec des templates pour vous guider et aussi live, la visioconférence intégrée. Alors, derrière le produit, évidemment, se cache une équipe R&D. Je vais vous expliquer comment nous sommes organisés pour que ce soit plus clair. Aujourd'hui, nous sommes organisés en feature team, multi-compétences, c'est-à-dire que toutes les compétences nécessaires au travail de l'équipe sont présentes. Chaque équipe, l'ensemble des équipes, est dédié au développement du produit. Nous avons un certain nombre de pratiques qui nous permettent de vraiment mieux délivrer, tout ce qui est DevOps, test agile, des codes review, de l'exemple mapping. Tout ça nous permet de délivrer mieux, de façon continue sur l'ensemble de nos plateformes et de façon transparente pour nos utilisateurs, avec une qualité garantie. Nous développons donc Klaxoon avec Klaxoon, c'est effectivement un outil du quotidien en R&D pour tout ce qui est de nos rituels, les rétros, les délits, les sprint planning évidemment, mais aussi pour tous nos ateliers de conception et notre documentation. Alors, pourquoi nous utilisons-nous PHP chez Klaxoon C'est très simple, c'est la techno qui nous a permis de lancer Klaxoon à l'origine. Au départ, tout était fait en symphonie et en twig, puis petit à petit, l'interface s'est enrichie et devenue plus dynamique en JavaScript. Pour finir avec une approche API et un front-end full JavaScript. PHP nous accompagne depuis le début et continue de nous accompagner au cours de notre croissance. Pour gérer cette croissance, justement, PHP nous permet de gérer cette volumétrie de data et de trafic que nous avons de plus en plus forte. Et PHP permet ça car il est capable de s'adapter aux évolutions de notre architecture. C'est une techno dans laquelle nous investissons à la fois en termes de compétences et de temps. Pardon. Alors, PHP dans notre stack. Euh, je vais vous détailler un petit peu plus euh, comment, euh, comment PHP. Oh, pardon, je coupe, moi, coupe. <rire> Alors, je vais donner un peu plus de détails sur ce que nous faisons avec PHP et pourquoi nous aimons PHP. Voilà, excusez-moi. Euh, tout simplement, il y a cinq grands items que j'ai retenus c'est vraiment la simplicité, la maturité, la productivité, la robustesse et enfin l'écosystème. La simplicité. On peut monter facilement en compétences sur PHP de façon très progressive. On n'est pas sur des stacks très complexes d'accès comme du Rust ou du Scala. Les concepts sont vraiment simples et efficaces. Et on trouve énormément de ressources sur Internet pour nous aider. La maturité. PHP a quasiment 30 ans aujourd'hui. Il y a des millions de sites en PHP à travers le monde. Chaque version renforce le moteur et le langage. Et on trouve des milliers de personnes compétentes à travers le monde. Productivité. PHP n'est pas compilé, le typage est plutôt souple, le langage est relativement peu verbeux et on trouve des frameworks de qualité pour à peu près tous les usages. Aujourd'hui, on peut très bien faire une web app, un worker asynchrone ou un cli très facilement. La robustesse, eh bien, PHP est extrêmement fiable en production. Il est stateless en mode web. C'est vraiment très très solide. Les performances s'améliorent à chaque version, surtout depuis l'asset. Le typage se renforce également, qui assure une meilleure qualité. Et enfin... Tout le monde maîtrise PHP en production aujourd'hui. L'écosystème, enfin, on trouve tout un panel d'outils très riches autour de PHP. Ça va de Blackfire, l'intégration des APM, des IDE dédiés, CS Fixer, PHP Stand, tous ces outils au quotidien vont nous aider à développer. Et enfin, on trouve des frameworks de très bon niveau autour de PHP. Symfony, Doctrine, API Platform, tous ces outils sont vraiment des aides très fortes. Et enfin, on trouve une communauté qui est vraiment très riche et très passionnée par ce langage. Je pense que vous connaissez tous ces points mieux que moi, mais c'était important, je trouve, de vous rappeler pourquoi nous avons fait ce choix chez Klaxoon. Alors, PHP dans notre stack. Effectivement, PHP n'est pas tout seul, il nous avons besoin de tout un écosystème pour pouvoir travailler et fournir un produit complet. Pardon. Schématiquement, nous avons une architecture très classique chez Klaxoon, avec un back-end en PHP et en EJS, et un front-end en React.js. Avec une approche orientée service, avec beaucoup d'asynchronisme entre ces services. Tout le reste de la stack va nous permettre finalement de communiquer entre ces services, de stocker et de restaurer cette donnée, et enfin, de déployer sur nos différentes plateformes. Aujourd'hui, on a des systèmes de plus en plus riches et de plus en plus complexes. C'est pour ça qu'on cherche toujours à avoir une stack simple et vraiment maîtrisée. Tout ça, l'objectif est bien de fournir le meilleur service à nos utilisateurs, et non pas d'être une vitrine technologique. Mais derrière la tech, il ne faut pas oublier que se cachent des personnes. Nous recrutons toujours de plus en plus de collaborateurs et de collaboratrices passionnés en France. N'hésitez pas à passer nous voir sur nos stands virtuels ou sur notre site web. Bonne après-midi à tous et bonne conférence.